Ce qui va me bien en colère, c'est qu'on les oh, chante, c'est le bon de moi! Vous allez vivre <rire> un moment unique! Un Pourquoi je chaîne Jacques Norris? Jacques Norris est un acteur formidable! Steven Seagal est aussi dans ma liste! C'est au Roison Zone Park, c'est ça? Pour le concert. Je sais jamais où on va, mec. Jouer en concert, c'est un peu s'exprimer, dire ce qui va pas. Tu vois bien rien Ça va pas d'accord. Qu'est-ce qui okay. va pas C'est comme une baguette, regarde. Oh, désolé, j'ai pas envie de trop crier pendant ma chanson. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour t'aider là Une boisson voilà. ou un médicament. Mes pensées tournent en cercle comme une calèche. Et plus rien ni personne ne pourra m'arrêter ni m'approcher. Et il y a d'autres chanteurs qui t'influencent, que t'aimes bien écouter. Goldman. Hmm? J'aime beaucoup Goldman. Ouais. Goldman. Jean-Jacques Goldman. Je ne peux pas connecter, je laisse mon téléphone reposer, et fait dodo. Merci, Naetitia Moller, de nous avoir fait, euh, d'avoir réalisé le documentaire et d'avoir euh, partagé avec nous cette belle aventure, euh, belle aventure collective, qui est euh, Astérotypie. Mmh. Vous allez nous expliquer un peu la genèse du projet et on passera vite après aux, aux questions du, euh, du public. Euh, oui, c'est vrai que c'était assez inattendu en fait parce que parce que j'étais, enfin je les ai vus en concert, mais j'étais vraiment, euh, c'était, j'étais là vraiment par hasard. Et, euh, et, et donc c'était un festival de musique euh, assez expérimental, assez pointu. Donc c'est vraiment des festivals où je ne vais pas, <rire> qui s'appelle Sonic Protest. Et donc, euh, donc, ils étaient programmés au milieu d'autres groupes euh, qui n'avaient rien à voir avec euh, l'autisme ni handicap. Ils étaient... Enfin voilà, j'en je, je, je, je parle souvent parce que c'est vrai que ça, le contexte a de l'importance parce que euh, déjà, c'était un concert assez important pour eux, ça euh, euh, La jeunesse la la du projet remonte à 2010. Ça a commencé par un atelier de poésie. Puis les choses se sont progressivement transformées. Enfin, on pourra y revenir éventuellement, mais... Euh, et ont évolué. Et ce concert que j'ai vu, en fait, c'était un concert où euh, ils, sont, ils, ils étaient sous cette formation-là, alors qu'il y a eu d'autres musiciens au départ, et, et donc cette formation qui est euh, finalement assez pérenne et assez importante, où je pense qu'ils ont trouvé un premier équilibre. Donc voilà, c'était le premier concert qui scellait un peu cette association euh, collective et notamment avec ces musiciens. Donc, il y avait pas mal d'enjeux pour eux. Il s'avère qu'ils passaient avant un groupe assez mythique euh, que moi, je ne connaissais pas. Donc, il y avait beaucoup d'amateurs de, de, de musique dans la salle et d'amateurs de musique assez, assez pointus. Donc, voilà. Et donc, moi, j'étais là. Et, et j'ai eu beaucoup d'émotions. Voilà, j'ai eu beaucoup d'émotions. Après, j'ai un peu compris... Euh, pourquoi? Et euh, ça m'a fait, euh, ça m'a fait aller les voir en coulisses et leur demander si je pouvais. Alors moi, je suis journaliste aussi, donc je suis plutôt entrée avec cette carte là, qui est un peu moins euh, engageante, quoi. Et, et d'ailleurs, j'ai commencé par faire un article à la fois sur eux et sur d'autres groupes qui avaient aussi, euh, parce qu'ils sont pas, euh, ils sont pas les seuls, en fait, à, okay. parce qu'avant d'être un groupe euh, avec une identité euh, qui est la leur et qui est assez singulière, ils il, il participent aussi d'une approche, en fait, d'une approche de comment le, le lien euh, euh, entre euh, des pratiques artistiques et, euh, et ces publics-là. Et donc, euh, des, voilà, une façon de se positionner un peu différemment que d'autres euh, pratiques qui s'en se, réfèrent plus à la musicothérapie et eux ils ont une forte revendication euh, d'une pratique artistique en s'en référant, euh, alors ils le font un peu moins maintenant, mais à l'art brut, euh, à plein de références artistiques et musicales. Euh, voilà. Donc, euh, donc, il y en a d'autres. Donc, J'ai d'abord fait un article qui racontait un peu ces gens qui, euh, qui souvent, d'ailleurs, comme c'est le cas de Christophe, l'éducateur, qui souvent ont, ont un pied dans chaque univers. C'est souvent des gens qui euh, sont par ailleurs très intéressés par la musique et donc, qui, je pense, font des correspondances. Oui. et qui a dû ramener des musiciens professionnels autour. Voilà, qui connaissent bien ce milieu, qui... et donc est, ça déplace un peu les choses, parce qu'ils enfin, ne ils pourfendent pas du tout les, les projets de musicothérapie, mais je pense que les projets de musicothérapie, peut-être, parfois, ça peut être des gens qui font de la musique, mais qui sont dans une pratique parfois plus amateur. Et donc là, il y avait d'emblée quelque chose d'assez professionnel, en tout cas avec des gens pointu sur ces registres-là et qui euh, avait envie d'emmener tout ça ailleurs. Et le sortir de l'institution, surtout. Ouais, C'était ouais. vraiment l'objectif dès le départ. Et d'être un groupe de musique, tout simplement, quoi. D'être voilà. un groupe de musique et je pense de, de faire aussi euh, le pari, d'avoir l'ambition de, de se dire euh, en fait, ça peut intéresser un public ordinaire et, euh, et nous, on pense que la proposition, elle est... Elle est forte en tant que musicien, enfin, eux disent beaucoup que c'est un des trucs les plus passionnants qu'ils qui font, alors que... Oui, on l'entend à un moment dans le documentaire, Ouais, voilà, dans leur a... projet, qui les excite le plus et qui trouve que... que ça que avait du sens, je crois, qu'ils disaient que pour eux, ça avait beaucoup de sens. Ouais, avec ouais. du sens, c'est ce que dit effectivement le bassiste, qui, qui, qui vient d'un groupe un peu connu, enfin, qui a, qui a été connu s'est arrêté mais et donc Moriarty, qui, ouais, oui, les Moriarty est et donc qui je pense a beaucoup éprouvé l'industrie de la musique donc qui, qui était aussi à un moment de recherche de d'autres choses d'autres d'un autre rapport à la création et à la scène donc tout ça j'étais euh, était sur cette scène quand je les ai vus enfin je, je c'était pas c'était pas aussi précis que ça mais oui, a oui. suscité cette cet intérêt-là et puis euh, moi c'est beaucoup ce qu'ils racontait dans leur texte qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment intéressé parce que euh, parce que j'ai tout de suite senti euh, une une familiarité quoi une, une proximité avec ce qui racontait deux euh, avec ce que je pouvais chose éprouver de très brut très direct oui <rire> puis euh, je, je pense euh, alors après j'ai appris que enfin Christophe il disait ça le principe de similitude c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de ce qui racontait d'un éprouvé et d'une intimité qui, qui ressemblait, enfin qui était proche de, de mes éprouvés et de, de choses que donc c'est ça que je trouvais très intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait ça, ça cassait la distance, euh, euh, voilà et cette espèce de mystère de l'autisme et euh, bon, tout d'un coup euh, c'était très proche quoi. Et donc je pense que c'est avec ça que j'ai été beaucoup avec ça que j'ai été les voir et qu'il y avait quelque chose que que j'avais euh, qui m'intéressait de faire dialoguer et d'être en relation avec eux et euh, voilà, qui se tissent quelque chose. Et euh, avec l'idée, alors je ne sais pas, ça, euh, après les choses se construisent un peu euh, oui, progressivement. Parce que comment ça s'est construit après, du coup, ce. Vous avez dû créer un lien, du coup, j'imagine. Oui, voilà, je suis restée, restée assez longtemps. Il je, je, y a eu plusieurs étapes. Même avant de vraiment euh, avoir euh, enfin, formulé le projet du film, il y, y a eu plein d'étapes avant qui étaient un peu... Euh, enfin, voilà, ce que je raconte souvent, c'est que ce qui était vraiment euh, très, très agréable et ce qui, je pense, a permis le film, c'est que c'était très ouvert. Je pouvais être là et on ne savait pas exactement ce que je faisais, euh, ni moi, ni eux. Mais, euh, La pas présence très... était acceptée, quoi. Ouais, mmh. voilà. Je, je, je pense vraiment qu'on s'est rencontrés à un moment où euh, euh, moi j'expérimentais quelque chose parce que euh, j'avais jamais fait de Enfin, j'en avais fait, mais pas dans ce cadre-là, pas toute seule. Mmh. Donc, j'avais jamais vraiment fait de documentaire, réalisé de documentaire moi, sans, sans, sans commande. Euh, je ne savais pas très bien filmer, donc j'étais vraiment en pleine expérimentation. Et eux, ils étaient quand même dans un moment où ils expérimentaient aussi, ils ne savaient pas trop ce que ça allait donner. Maintenant, c'est devenu un groupe qui a voilà, franchi un peu une, une marche, quoi. mais à ce moment-là, euh, ils, ils tentaient quelque chose. Donc, euh, ça voilà. allait, il y avait... Euh... Une similitude, il, y avait un... il y avait une similitude et il y avait quelque chose d'assez accepté qu'on pouvait euh, voilà qu'on pouvait je sais pas comment ça se ferait maintenant mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de sollicitations médiatiques etc à l'époque c'était pas le cas donc c'était très euh, très facile quoi, en fait Je crois que le titre, je l'ai choisi pour qu'on me pose la question du titre. Euh, non, en fait, c'est. Enfin, en, en vrai, si je prends la question un peu à l'envers, je pense que j'avais très envie d'un titre qu'on qu ne comprenne pas complètement. En tout cas, je n'avais pas envie de trop dire de choses dans le titre. J'ai pas... enfin, voilà, cherché différentes choses. Bon, il s'avère que c'est. Le... En fait, j'ai pris le titre de leur deuxième album. Donc, ça, c'est. Voilà. Mais. Avant d'accepter de, de prendre le titre de leur deuxième album, je me suis plutôt dit que j'avais pas le droit et que, voilà, que c'était un peu paresseux, tout ça. Et donc, j'ai plutôt cherché autre chose euh, jusqu'à en revenir à ce titre que euh, je trouvais... Il euh, y, bah, y avait cette idée d'énergie quand même qui était très, très importante dans, dans l'impression le, le, le, première que j'avais eue et ce que je trouvais qui dégageait. Donc euh, ça, je trouvais que c'était intéressant de l'avoir dans le titre. Et puis surtout, euh, en fait, ce, ce, cette phrase, c'est une phrase de Yo qu'on voit au début de... Enfin, qu'on voit tout, tout le film et qu'on voit au début, euh, parce qu'en en fait il a toujours des adresses un peu comme ça, euh, assez poétiques et un peu prophétiques. A, je trouve qu'il a une ampleur de parole comme ça. Et donc, cette expression-là, il l'a prononcée après un concert. On dit, enfin, Christophe lui a dit C'était comment Il a dit C'était l'énergie positive des dieux. <rire> Franchement, fantastique. Et donc, euh, donc voilà, j'avais assez envie d'avoir une de leurs euh, phrases en fait. J'avais pas très que envie. D eux, d eux, ouais. Que ça vienne d'eux. Que ça vienne d'eux. Donc, euh, il faut bouger cherché autre chose dans leur texte mais ça c'était trop euh, c'était trop loin donc là il y avait vraiment des choses qui étaient là j'aimais beaucoup l'idée de, de des dieux euh, et c'était pas pour en faire des dieux eux ni des génies mais c'était euh, justement cette parole un peu ample de de un, un peu euh, je sais pas un peu ouais un peu ample de Johan, cette espèce de truc entre la réalité et quelque mmh. chose d'autre Enfin, ça s'est fait de différentes façons. En fait, ils ont tous réagi un peu différemment en fonction de qui ils sont. Et donc, euh, le, le premier à l'avoir vu, c'est Christophe. Euh, bon, je pense que c'était des circonstances un peu particulières parce qu'il avait le Covid. C'était encore, enfin, c'est toujours le cas, mais c'était... Donc, il l'a vu tout seul alors que nous, on le voyait en, en projection. Donc, c'est toujours un peu particulier. Donc, je pense qu'il s'est pris tout seul. Le truc où euh, il est déjà, il a découvert qu'il était extrêmement présent. Enfin, il le savait un peu, hein, mais euh, voilà. Je, je pense que c'est pas évident de se voir comme ça à l'écran. Et donc euh, lui, sa première réaction, euh, il, il... A trouvé, c'était un peu une discussion entre nous, il, il me laissait très libre, ils m'ont jamais rien demandé de ni de montrer, ni. mais il, euh, il avait, je pense, cette appréhension que je fasse un film trop social et que la musique soit pas complètement au centre. Et quand il a vu le film la première fois, il, il, a, il a admis que voilà, que c'était entre les deux, mais il, que c'était quand même un film social. Et enfin, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, mais qu'en en fait, il avait ce fantasme, je pense, d'un film vraiment sur un groupe de musique. Et c'est vrai que j'étais un peu, je lui avais dit, je, avais dit, je suis un peu euh, entre les deux, en fait. Je m'intéresse aussi à la relation euh, qu'ils qu tissent avec les jeunes. Enfin, j'étais pas que sur euh, faire. Euh, bon voilà. Donc je pense que lui, il a eu un premier, une première, euh, puis et puis ça a évolué en fait. Après, la revue le film, etc. C'est vrai que maintenant, euh, parce que quand on le regarde, c'est quand même filmé sur un groupe de musique. Oui, oui. puis je crois qu'il m'a dit il y a pas beaucoup de musique. Enfin, il, genre il n'y a pas beaucoup de musique. J'ai dit mais euh, ça va pas. <rire> <rire> Là, je... Donc voilà, je pense que c'était un espèce de fantasmes oui. qu'il avait dans la tête et puis tout d'un coup il y avait la réalité du film bon. et, euh, et c'est vrai que maintenant les membres du groupe euh, le, le présentent le film, l'accompagnent etc. Donc je pense que c'est un bon indice pour euh, penser qu'ils il qu qu s'y hein. reconnaissent et que je pense qu'ils reconnaissent leur, leur démarche il y a, bon, voilà, ils en parleraient mieux que moi c'est toujours un peu, euh, un peu euh, ça reste un peu nébuleux en fait ce que les gens est euh, ce que les, les, les acteurs euh, et puis euh, les chanteurs, euh, pareil, c'était un peu chacun en fonction de qui il est. Voilà, un, un chanteur comme Johan, euh, lui, euh, ça ne ça l'intéresse pas tellement. En fait, l'image projetée de lui, etc., je pense qu'il est vraiment dans des choses un peu d'immédiateté. Donc, euh, donc euh, voilà, il a vu le film en projection publique, il a dormi. Donc... <rire> Et mais ce qui ne l'a pas du mal tout mal. empêché, enfin je raconte tout ça, de faire le show devant le public après, quoi. Euh, ouais, ouais. Donc il s'est réveillé. Il, bah, il, il a il est, et un il certain a, talent. Euh, il a fait le show, show mais euh, voilà le film. Et, euh, et voilà, Stanislas, euh, Stanislas c'était pareil, en fait, c'était un peu différent. Enfin, euh, c'était un peu à l'image du rapport à la caméra qui était... Plus conscient, qui était plus euh, discuté de ce qu'on pouvait filmer, ce qu'on ne pouvait pas filmer, ce qu'il qu trouvait qui serait bien dans le film, tout ça. Et donc, euh, donc lui, il a plus réagi, euh, notamment à. Hum, quand il se fait engueuler par Christophe sur l'histoire de randonnée, ça, ça le gênait un peu. Mais voilà, on a, ça a donné lieu à une discussion. Mais c'est difficile. En fait, on me pose très souvent la question et c'est vrai que c'est difficile de vraiment savoir, de façon générale, je pense, euh, des, voilà, et, euh, et de ces jeunes-là qui, je pense, ont un rapport aussi un peu différent à l'idée de leur image. Donc, euh, je ne sais pas. Très bien. C'est eux qui répondraient le mieux. Ça. Oui, sans doute, mais je, en fait, je sens que ce n'est pas tellement un enjeu pour eux, quoi, en fait. Le film, et puis ils sont eux-mêmes dans, un, dans une représentation sur scène très forte, et que ça, c'est très fort. Donc, un film. Je pense j'ai l'impression, comme ça, que c'est un peu abstrait, en fait. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça impacte Bon. Bah, le résultat, c'est un mélange, hein, parce que le résultat, il est beaucoup sur scène. Donc, euh, sur la scène, en fait, il, a, il, il incarne cette musique. Et ça, je sais que c'est quelque chose où les... Donc, il n'y a qu'un éducateur, hein, déjà, les autres sont musiciens. Euh, c'est quelque chose où ils se sont ajustés aux jeunes en faisant une musique plus nerveuse, plus... parce que euh, en fait, au début, ils, ils faisaient une musique plus douce et ils étaient en dessous de l'énergie des jeunes. Et donc, à un moment, les... les... Les jeunes, enfin les chanteurs ont un peu demandé cette musique qui, je pense, leur permettait d'exprimer quelque chose sur scène. Après, sur les goûts musicaux, c'est un peu autre chose. Et déjà, ils sont assez différents dans leur goût, les, les chanteurs. Aurélien, il écoutait énormément de choses. Quand ils allaient en festival, en concert, il allait voir les concerts. Stanislas, pas du tout. Ça, ça l'intéresse moyennement, en fait. Mais, mais je pense qu'en revanche, être sur scène et, et avoir cette musique un peu qui lui permet de, de sortir les choses de façon un peu rageuse il aime bien. Donc voilà, la question, elle est un peu, on me pose souvent cette question-là de finalement, après moi j'ai l'impression que dans des groupes de musique, les choses se répartissent aussi entre les interprètes et les, les auteurs de textes et parfois les musiciens. Quoi Je ne sais pas, hein, moi je ne connais pas très bien la musique, mais là il y, a une petite, il y a quand même une répartition, de. ça se discute sur est-ce que tu aimes bien, etc. Mais euh, de fait, les, les chanteurs ne composent pas vraiment et ça ne les intéresse pas toujours. Enfin, selon qui ils sont, quoi. Donc, euh, voilà. Après, moi, c'est vrai qu'il y a des choses aussi euh, auxquelles j'ai pas toujours complètement assisté parce que euh, ils étaient dans un moment, il euh, y avait des moments d'écriture, etc. Mais ils étaient aussi dans un moment où ils étaient un peu en tournée. Donc, euh, bon, voilà. Il faudrait leur reposer la question euh, de. Mais bon, c'est quand même un peu, euh, un peu réparti cette question-là. Mais en revanche, les, les éducateurs et les chanteurs n'interviennent pas sur les textes. Voilà, il ne les, il les modifie pas, etc. Donc c'est vrai que chacun est un peu dans, son, dans sa partie. Quoi. Bah, en fait, le Papotin, c'est un, un, avant d'être une émission de télé, c'est un, un journal euh, voilà, qui existe depuis 30 ans euh, et donc euh, qui, qui réunit plusieurs jeunes de plusieurs institutions, dont euh, effectivement les membres d'Astérotypie parce que, parce que, est clair, même avant qu'elle appartienne à Astérotypie, en fait, parce qu'ils font partie de cette institution, des, des institutions euh, qui participent et, donc, a, et, et dans l'institution dans dont viennent les jeunes d'astérotypie, il y en avait d'autres aussi quoi. C'est des jeunes qui ont plutôt un rapport à la parole, tout ça. Et, euh, et en fait, de la même façon qu'Astérotypie, astérotypie, euh, ben, c'était un atelier toutes les semaines dans l'IME. Puis après, quelques concerts, mais ce pas non plus là. c'est plus en ce moment, mais quelques concerts et puis quelques répétitions. Donc, en fait, c'était pas non plus du tout du temps plein. Et, et la même chose avec le Papotin. Le Papotin, c'était une réunion de deux heures toutes les semaines. Donc, c'était des rendez vous réguliers, mais qui, voilà, qui font partie de leur quotidien à côté d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est un peu les mêmes nébuleuses, les gens qui font le papotin. Euh, et d'ailleurs dans l'émission le, dans le Papotin, il y a bah celui qui est le rédacteur en chef, Julien Bansillon euh, il est dans un hôpital de jour pas loin de l'IME de Bourg-la-Reine ils, ils se connaissent très bien et lui, il, il, il a aussi un... participe à un groupe euh, avec, euh, avec des jeunes qui s'appellent les euh, Voilà, qui est une pratique beaucoup plus euh, un peu bruitiste, euh, très improvisée enfin, euh, beaucoup, beaucoup plus barrée que <rire> qu stéréotypie mais voilà, c'est des gens qui ont des approches un peu communes et celle du papotin finalement elle, elle rejoint un peu quelque chose. Alors maintenant il y a une forme avec l'exercice de la télévision un peu plus carré quoi. Mais moi j'avais assisté à des séances du papotin et c'est vrai que voilà c'est aussi comment, comment saisir la création en texte, en, en dessin, en, en image de, de ces jeunes on espère qu'il va être acheté par une télé mais bon voilà on va voir et puis je pense qu'il va sortir à un moment en DVD euh... c'est toujours un peu difficile en fait ce qu'on voit dans le film c'est ça s'étale sur deux ans euh, mais deux ans, euh, voilà, pas continu, voilà, et, euh, et avant, j'étais quand même là, euh, je, traînais dans, je traînais un peu là, euh, pareil, pas de façon euh, complètement continue du tout, euh, deux ans aussi, donc euh, ça fait quand même quatre ans. Euh, en fait, j'avais deux configurations un peu différentes, il y avait quand même des opérateurs, une opératrice et un opérateur de prise de vue, qui, qui venaient m'épauler, et notamment, euh, c'est vrai que sur les concerts je ne me sentais pas du tout euh, capable de filmer. Donc euh, quand ils m'ont dit, parce qu'au début il n'y avait pas d'argent, hein, euh, quand ils m'ont dit qu'ils étaient OK pour, euh, pour m'épauler, c'était vraiment... ça, ça C'est une des choses qui m'a permis de me lancer, parce que sinon je pense que ça, ça aurait été trop gros pour moi, qui qu ne savait quand même pas filmer, enfin très peu, j'avais des notions, mais. Et ensuite, surtout que la scène, ça doit être quelque chose de spécial. La scène, oui, ouais, c'est vraiment, ouais. vraiment, ça pose beaucoup de questions. À chaque fois, on se posait des questions qu'on n'arrivait pas à résoudre. Bon, finalement, on a eu une matière qui, je pense, euh, en se posant la question à chaque fois et en faisant différemment à chaque fois, ça nous a apporté... Euh, ouais. Une, une pluralité, et c'était pas si mal, mais c'est super compliqué. Enfin, c'est pas simple techniquement déjà, parce que quand même ça bouge, etc. Et puis, comme je, je, je vais revenir sur la question, mais je voulais pas euh, avoir euh, une sensation de captation avec des. Enfin, voilà, en général, les concerts, c'est comme ça, quoi. Enfin, les captations, je veux dire, c'est plusieurs caméras qui sont dans différents coins. Et puis ensuite on monte et je ne voulais pas ça, je savais que, donc je voulais une caméra un peu plus fragile, un peu plus, euh, si possible en, en plan séquence, mais bon c'était quand même compliqué. Donc on était quand même souvent deux parce qu'en fait c'est super dur de, puis on voulait quand même les musiciens, enfin donc, euh, mais, euh, et, et après euh, qui, après j'avais moi une petite caméra qui me permettait d'y aller quand je voulais, notamment à l'IME. Enfin, L'IME, c'est euh, l'endroit, l'Institut Médico-Éducatif, où il y a cette, euh, cet atelier toutes les semaines, où il se passe différentes choses. Parfois, ils écrivent, parfois, euh, ils tentent des trucs en musique. Euh, parfois, enfin, il voilà, ne se passe pas grand-chose. Et ça, ça le, le fait d'avoir ma caméra, et j'avais euh, enfin, un petit dispositif son qui passait à peu près, enfin, le son n'est pas toujours... Euh, il y a une des premières scènes du film, à chaque fois je l'écoute, je me dis, oh mais euh, c'était compliqué. Enfin, j'étais toute seule et, et ça, j'y allais très, très, euh, très régulièrement euh, toute seule avec ma caméra. Et c'était, euh, ouais, du coup, ça inscrivait les choses dans une régularité et ça me permettait de, en fait, euh, finalement, j'ai ai bien aimé euh, filmer moi. Ça me permettait de... D'être en relation, je pense, et de, et de tester moi le, la distance, de tester, c'était un peu intuitif, en fait, la façon où je me positionnais. Je, je, je raconte souvent ça, Je j'ai filmé parfois de près et, je, et vraiment, je m'approchais avec ma caméra, c'est-à-dire je c'était un peu inconscient de, de faire ça. Mais je pense que je voulais leur signifier que je les filmais de près, donc je ne zoomais pas, par exemple, je, je m'approchais, quoi. Et, et donc... Euh, pour moi c'était euh, c'était une façon de dire euh, voilà je, je, je te regarde de près je te regarde en gros plan déjà est-ce que tu es d'accord et que vraiment je m'intéressais à eux euh, j'avais besoin de ne pas être trop timide dans ma dans ma présence en fait donc ça c'était assez intéressant et puis je pense que ça me permettait de enfin voilà ça me permettait d'expérimenter de, aussi des choses et de et surtout l'espace quoi et la distance entre moi et, et eux En fait, c'était moins une question, je pense, de... Elle, enfin, elle, elle était un peu différente. Elle se formulait un peu différemment, la question, parce que c'était assez facile de, de sortir la caméra, d'autant qu'elle était quand même petite, et qu'on euh, avait l'impression que j'expérimentais, mais que ça n'allait rien donner, quand même. Il y avait... Donc, ça détendait tout le monde. Et, et puis, voilà, c'est ce que j'exprimais de, des chanteurs, en tout cas, qui n'étaient pas... Enfin, ça dépendait qui, mais... Euh, euh, ensuite, ce qui a été... Euh, euh, un enjeu pour moi c'est vraiment de sentir que que je les filmais pas à leur dépens enfin que je les filmais pas c'est à dire elle est un peu fine cette question, à un moment j'avais l'autorisation de tout le monde et j'avais leur autorisation, enfin euh, si je leur disais je peux te filmer, ils me disaient oui, mais je, comme il y avait aussi un cadre autour qui m'avait donné l'autorisation, je ne savais pas si eux vraiment ils étaient partie prenante quoi, qu'ils étaient, euh, je sais pas, il y avait quelque chose et, et ça, ça a mis un peu de temps pour que je puisse le sentir et pour chacun. Il y a eu des... Voilà, je parlais de Stanislas tout à l'heure. Stanislas, pour moi, c'était quand même rassurant, qui, qui contrôle le cadre, en fait, et qui, qui le négocie, et, que, et pour moi, c'est qu'il avait conscience de quelque chose, et qu'il mettait ses limites, et qu'il s'appropriait aussi les choses. Il y a des choses qu'il ne voulait pas, il y a des choses... Donc, euh, donc il avait conscience, donc ça, c'était bien. Et euh, voilà, je raconte souvent aussi euh, euh, Aurélien, qui parle assez peu, ce, le grand qui parle assez peu, euh, lui, voilà, il y a eu une. Euh, donc, donc, ce qui était compliqué pour lui, parce qu'il formulait moins aussi son accord, il euh, y a eu un moment où j'ai senti qu'il s'approchait. Donc, Aurélien, il s'exprime quand même pas mal par le mouvement, par, euh, enfin, un peu par le corps, quoi. Et donc, il y a un moment où il s'est mis à toucher la caméra. Donc, déjà, c'était marrant, il touchait le micro. Bon, ça ne m'arrangeait pas toujours, mais. Mais euh, j'ai senti son intérêt pour la caméra et puis il euh, y, y a une fois où, clairement, il a vraiment, euh, enfin on était dans la, dans la salle, il y avait de la musique et je filmais, Je le filmais pas lui. Et il est venu attirer la caméra et il a fait une espèce de danse, enfin voilà, je le filmais un peu en rythme et il, il rentrait, il sortait du cadre et il, voilà, il y avait vraiment quelque chose. Et donc euh, bon, ce n'est pas quelque chose que j'ai gardé, Enfin, j'aimais bien cette scène, mais. Et, mais c'était vraiment euh, le signal pour moi qu'il euh, il, il pouvait jouer avec la caméra, il pouvait sortir du cadre. Donc voilà, pour chacun, Johan, c'était vraiment pas... Johan, en fait, il s'adressait à moi comme si je filmais pas, il n'y avait pas d'objet. Et voilà, et Kevin, c'était encore un peu différent parce que je le, je le voyais moins, Kevin. Donc c'était une question encore un peu différente, Kevin. Alors, c'était une grande, grande appréhension pour moi euh, d'arriver en montage parce que euh, qu'avant d'arriver en montage, on écrit plein de dossiers, on rencontre plein de gens qui vous disent plein de choses. Et j'avais notamment fait une espèce de, je sais pas quoi, de workshop à, à, à l'USAS où là, on rencontre... Euh, une dizaine de diffuseurs, euh, ce n'est pas, pas pour euh, vendre le projet, mais c'est pour faire avancer l'écriture. Donc des diffuseurs et financeurs qui vous posent tous euh, plein de questions. Et donc moi, tout le monde me posait la question de la narration. Ils me disaient « mais il n'y a pas de narration ». Et donc euh, je me disais que euh, ben, j'avais le sentiment que quand même un, un film pouvait évoluer par un autre ressort qu'une narration, ce qu'ils qu avaient l'air de penser de, qu'était la narration. C'est-à-dire euh, enfin, des événements. Ouais, enfin, des... je voyais ce qu'il voulait dire, quoi. Il y avait quelque chose qui n'était pas de l'ordre d'une histoire où les choses avançaient avec des, des rebondissements ou je ne sais pas quoi. Mais comme c'était un premier film, en même temps, je me disais c'est peut-être un gros problème, en fait, mais c'est moi qui n'en ai pas conscience. Et j'ai... Voilà, après, j'avais euh, pas du tout de scénario. Il y avait quand même en plus quelque chose qui se répétait beaucoup. Euh, il y avait une espèce de boucle comme ça, de, de, bah, de la répétition, des concerts, tout était... Mais euh, j'avais, euh, ça, ça me permettra peut-être, bon, je suis pas sûre que ça marche comme ça, mais de faire plus confiance à mes intuitions, j'avais quand même écrit euh, pas mal de choses et beaucoup d'intentions et, de, et des choses qui étaient des mouvements en fait. Et donc je pensais que, euh, je, je disais souvent ça, et c'était assez que ça avait vraiment l'air de convaincre personne. Je disais, mais moi je pense que le dévoilement des personnages peut euh, être un ressort qui fait évoluer le film, c'est-à-dire comment euh, ces différents personnages, progressivement, on, on, les, on les se dévoile plus, on les connaît mieux, et qu'en fait on, le film évolue avec eux, et je pense que c'est vraiment un des motifs du film. Et puis il euh, y avait autre chose qui était aussi... Euh, qui faisait partie d'une ligne comme ça, c'était l'équilibre entre puissance et fragilité. Comment on passait de, de, de, de moments comme ça où l'équilibre était super fragile en train de basculer, et puis qu'ensuite il y avait, euh, sur scène en général, voilà, c'est devenu un motif un peu, un peu récurrent. Mais ça c'était des choses qui étaient écrites, et donc euh, je suis quand même arrivée en montage avec... Euh, avec ces idées-là, donc avec des, des lignes, et ensuite euh, on a travaillé. C'était un travail vraiment très très important avec le monteur Alexandre Westphal, du film, le monteur du film. Et, euh, et là, on a cherché le rythme, on a, on a beaucoup, euh, on a beaucoup beaucoup euh, épuré en fait. On a, on, on, on s'est beaucoup émancipé de contexte, d'éléments de contexte. Parfois, ça, ça manque un peu aux gens d'ailleurs, mais euh, on a, voilà, et on a. On a aussi choisi un, un rythme un peu plus, on passe d'un truc à l'autre de façon un peu, un peu nerveuse. Et ça, voilà, il y a vraiment eu un moment dans le montage où on s'est autorisé ça. Et je pense que c'est là que le film a trouvé un peu son, sa nervosité, disons, son rythme. Et il y avait cette question de rythme, quoi. Il y avait cette question de... Euh, voilà. Et puis, c'était plus, plus un peu un puzzle, quoi. Il y avait plusieurs éléments. Il y avait comment euh, la présence du rire, comment il y avait cette présence du rire, mais qu'en même temps, euh, c'était une grande réflexion aussi, la présence du rire, comment on passait du, du rire euh, à l'émotion, de la fragilité à la puissance. Et, et donc, ça, ça, ça faisait plutôt un tableau <rire> composite qui faisait qu'on avançait avec tout ça et que et que je me disais que, que le, le trajet serait plutôt, euh, plutôt qu'une narration d'événements, basée sur des événements, qu'il y aurait plutôt un, un trajet du regard du spectateur, et que c'était ça qui allait évoluer, et qui allait euh, voilà, faire un moteur de, de progression du film. Merci à vous. Merci beaucoup.